Écoute-moi les petites mongoliennes, j'ai que vous avez bien suivi nous Vous allez voir déjà une vidéo absolument merveilleuse. Dans cette vidéo se cache le play du siècle. Oui, j'ai bien dit le play du siècle. Ce play va, euh, bah, va vous choquer, tout simplement, vraiment. Et ce n'est pas du, euh, du putaclic. Le deck est absolument merveilleux. Tout le monde aime ce deck. C'est un petit peu un retour dans la méta, mais j'ai presque envie de dire un retour exceptionnel. Et vous allez voir pourquoi. Je vous présente... Alors, je... vous avez la liste sur le côté, donc, euh... mais vous allez voir que le, le deck va vous dire quelque chose. C'est une liste qui est top... Euh... Euh, top 100 légende, top 69 légende, une liste de Joe, qui est également jouée d'ailleurs par Pocket Train en top 15. Bref, c'est une liste qui est merveilleuse, qui est méta. Voilà, donc vous allez voir, évidemment, euh, je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté parce que, euh, pour le coup, c'est probablement une des... Je... Enfin, je trouve, hein. Euh, chacun, j'ai mes préférences, mais voilà, je trouve que c'est une des meilleures vidéos. Alors, on est en début 2023, mais on va dire si on la mettait en 2022, une des, ça aurait été une des meilleures vidéos 2022. Bref, on va parler d'Elofresh. Alors, Hellofresh, vous savez, euh, alors vraiment, je vous invite à, à rester, écouter cette petite introduction parce que ça va vous intéresser, ça, j'en suis persuadé. Vous savez, j'ai mis un petit lien là depuis quelques jours euh, dans les commentaires et descriptions de la vidéo. En fait, c'est une réduction avec Hellofresh. Euh, alors ça dure jusqu'à la fin du mois vous avez le petit lien ou le code hein euh, donc si vous passez par le lien, c'est pareil que si vous rentrez le, le petit code. Pareil sur Twitch, hein, si vous venez sur Twitch, vous faites point d'exclamation Hellofresh, vous avez euh, également le lien. Donc en fait Hellofresh, c'est quoi Ce sont des box euh, à cuisiner que vous allez recevoir. Euh, donc je vous montrerai évidemment à quoi, à quoi ça ressemble rapidement. Donc déjà, ce qui est très intéressant, c'est l'offre. L'offre est absolument dingo. Alors nombre de personnes, c'est minimum 2 euh, Donc moi par exemple, je suis tout seul, mais je prends quand même euh, une box de deux et ça me, fait, bah, ça me fait deux repas ou vraiment un repas si vraiment vous êtes un un gros mangeur mais moi je suis plutôt un gros mangeur même si ça se voit pas mais je suis un gros mangeur je vous le dis et euh, franchement deux personnes ça fait deux repas vraiment donc par exemple, là, si je choisis deux personnes, trois repas, donc ça fera six repas en tout, je vais payer 3 euros. Alors évidemment, en fonction de, de, de ce que vous choisissez, ça, ça peut évidemment diminuer. Vous, vous payez votre repas 3,66 euros avec l'offre. Donc c'est, il y a jusqu'à 80 euros de réduction, ça c'est important, jusqu'à 80 euros de réduction sur les trois premières commandes. Donc si vous commandez avec le lien, vous payez vos repas 3,66 euros. Alors vous allez me dire, ok, 3,66€, c'est vraiment pas cher, mais il y a quoi dedans Il y a un morceau de thon et une banane Non, vous allez voir, je vais, je vais vous montrer, j'avais prévu le, le coût. Donc les menus, c'est ça. Donc chaque semaine, il y a 20 recettes. Donc, on vous livre, euh, on va dire, un, une box, euh, un sac en carton avec euh, différents ingrédients dedans que vous allez devoir cuisiner. Mais c'est finalement assez euh, facile. Ça peut paraître évidemment un peu… Par exemple, on va prendre boulette boulette veggie, taille, riz et sauce de chili, Vous voyez, ça a l'air euh, sexy et ça a l'air… Il y a le nombre de calories. Pardon. Il y a le temps, euh, il y a la difficulté, il y a le temps en tout euh, cuisson plus euh, préparation. Il y a tous les ingrédients. Donc pour 3,66€, vous allez avoir gousse d'ail, coriandre, portobello, boulette boulet de taille, sauce chili, oignon jaune, caronne, ribas matisse, sauce joja, graines de sésame. Dans le bon dosage, donc comme ça vous ne gourez pas en dosage. Vous n'achetez pas par exemple ben de la coriandre que vous allez utiliser une fois et finalement elle va se pourrir au bout d'un jour et demi, deux jours. Donc finalement ben vous vous jetez. Donc là il y a la bonne portion, donc c'est bien pour ben, ne pas jeter et accessoirement c'est bien pour vraiment bien maîtriser votre votre recette euh... Ça vous permet de manger bien, ça vous permet de manger sain si vous le souhaitez. Alors il y a des trucs un peu plus, il peut y avoir des lasagnes plus caloriques et tout, mais vous choisissez vraiment vos calories, donc ça c'est très intéressant. Vous mangez sain, c'est vous qui cuisinez, ça peut aller, il y a des trucs de 15 minutes et il y a des trucs jusqu'à 50 minutes, donc ça c'est vous qui décidez évidemment. L'avantage c'est que c'est vraiment pas très très cher, ça c'est vraiment la chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que si jamais vous faites les courses dans le supermarché, j'ai vérifié, hein, dans le supermarché le moins cher qui existe, vous allez payer plus cher vos ingrédients. Et ça, c'est une dinguerie, c'est-à-dire pour 3,66€, si vous voulez acheter ça, même, alors je ne sais pas c'est quoi le commerce le moins cher, je dirais peut-être Aldi, des choses comme ça, enfin, j'avoue enfin, que je ne je, je sais pas trop, mais vous allez payer moins cher par HelloFresh, évidemment avec la réduction, que euh, commander. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous avez des questions, vraiment, ne faut pas hésiter, vous me posez dans les commentaires, euh, direct sur Twitch, euh, voilà si vous avez des questions n'hésitez pas moi je fais ça pendant trois semaines à peu près parce que c'est les trois premières commandes donc je fais ça trois semaines j'ai les réductions euh, la dernière fois, fois j'ai fait ça deux mois j'ai adoré tous les gens qui ont testé m'ont fait des retours évidemment enfin, la plupart ils ont adoré il n'y a eu aucun retour négatif alors les recettes elles ressemblent à ça vous avez la recette. En plus, c'est dans un beau papier. Donc, vous pouvez les garder. Vous pouvez faire un livre de recettes. C'est hyper intéressant. Euh, donc, vous avez 20 recettes différentes par semaine. Euh, donc, voilà. Ça, c'est tous les ingrédients que vous avez pour 3,66 €. C'est absolument dingue. Et, euh, et voilà. Ça res... En plus, il y a les petites photos. Donc, ça ressemble à ça. Euh, vous avez en général six étapes de la recette. C'est très, très bien expliqué. C'est très facile. Vous mangez bien. Vous mangez sain. Vous mangez... Enfin, sain ou pas. Mais en tout cas, vous mangez des choses euh, finalement que vous n'auriez pas... Cru pouvoir manger chez vous. Vous voyez, c'était pas évident cette phrase, mais en gros, il y a des trucs vraiment un peu tricky. Bah, par exemple, ça, vous dites, est-ce que je vais pouvoir faire des boulettes, des boulettes Vegeta et Riso Chili chez moi bah, Peut-être pas. Bon, encore, c'est pas la plus compliquée, je pense. Mais voilà, c'est des choses où vous dites, bon, bah, je mangerai ça au resto. Mais en fait, non, chez vous, vous allez pouvoir les faire. D'ailleurs, vous, vous allez pouvoir les refaire, puisque vous avez, le, vous avez le, le skill finalement. Bref, je pourrais faire une intro de 10 minutes. Je vais pas vous saouler avec ça, mais vraiment c'est une offre exceptionnelle. Au pire, vous n'aimez pas cuisiner, vous commandez les ingrédients et vous, vous jetez la, la recette et vous, juste vous, vous, vous, vous faites votre, votre, votre morceau de bœuf, votre poire, si c'est un truc avec des, des poires, vous la mangez comme ça. Vous ben voyez, en fait, juste les ingrédients purs vous font économiser de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important. Je vous invite vraiment à en parler autour de vous, à votre famille, à vos... Parce que les gens sont contents. Moi, je sais que j'en ai parlé à ma famille. Ils sont contents. C'est comme si je leur offrais un cadeau alors qu'en vrai, moi, c'est un placement de produit, mais c'est comme si je leur offrais un cadeau. Ils se disent putain mais c'est trop bien de faire des, des économies comme ça. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à en parler autour de vous et à leur donner le petit lien et ils vont tout simplement faire des économies. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune arnaque. Euh, c'est vraiment un truc qui est sincèrement exceptionnel. Donc c'est pour ça que je le mets autant en avant parce que je trouve que tout le monde devrait en fait faire au moins l'offre des Après, voilà, c'est un peu plus cher après l'offre, après mais avec cette offre, c'est une dinguerie. Bref, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un délicieux. Et désolé pour cette intro un peu longue, mais vu que j'en parle, vu que je mets le lien dans toutes les vidéos, j'avais quand même envie de faire une vraie présentation pour que les gens comprennent ce que c'est. Sur ce, bon visionnage. C'est parti contre un curé ou un voleur hein, pour le coup, alors il y a deux voleurs, il y a le voleur miracle et le voleur bingo et vous avez euh, deux prêtres. D'ailleurs il y a deux curés dans la méta, il y a le curé très très contrôle alors, qui n'existe pratiquement pas, mais en même temps prêtre il y en a de manière générale très peu. En fait le meilleur prêtre c'est le prêtre euh, on va dire bénédiction qui va utiliser l'élème radio et qui va jouer plein plein de petits sorts. Enfin, plein de sorts qui vont être réduits pour, plutôt. Euh, le problème c'est que ce deck là il est extrêmement fort. C'est probablement le deck le plus fort en termes de puissance brute. Par contre, c'est un deck qui a un match-up catastrophique contre le deck Poison. Tout simplement. Euh, Est-ce qu'on a Stalor maintenant? On n'est pas obligé. Euh, ça, c'est le réflexe du voleur miracle où on joue Astalor T2 comme ça. Euh, le truc, c'est que voilà, il perd contre les. J'ai dit les poisons, non, les potions. Il perd contre les potions du voleur euh, Miracle, et de manière générale, les potions. Euh, du voleur bingo également. Ça c'est strong. Donc, voilà, match-up compliqué. Euh, contre. Enfin, euh, pour le, le, pardon, le prêtre bénédiction contre euh, bah, un des decks les plus présents de la méta, si ce n'est le deck le plus présent, c'est-à-dire voleur. Enfin, les voleurs, les deux voleurs. Ok, doki. Alors, le match-up il est assez particulier, voire même imbitable. Parce que c'est prêtre contrôle contre guerrier contrôle. Donc c'est juste infâme. Euh, c'est absolument infâme. Donc on va quand même le jouer ce match-up. si enfin, on va le jouer. Hein, mais... Bon, ça c'est pas mal quand même de le développer maintenant. On lui enlève la pièce. Voilà, ça lui, ça. Ça va le calmer. <rire> Ça va le calmer, mais... Ouais, match-up est horrible. Le match-up n'existe pas. Donc là, on est typiquement dans un match-up qui... qui donne envie de mourir. Le grand... Waouh. Ressuscite tous les morts vivants. Allez, waouh. Il joue vraiment le grand sectateur euh, Basalef Pourquoi Ma foi. Il a le droit hein, après. C'est un... autorisé, je crois. Ah, un play, non euh, j'ai envie de garder ça on board. On va faire la menace ici. Écoutez, c'est pas évident, je pense que je vais juste faire ça tranquillement. Franchement, j'ai presque envie de trade vu ma main, je pense que ça m'est égal. Bombe de lumière, ok. Donc, euh, bon, en fait, il y a une carte qu'on peut défausser qui serait super intéressant. C'est le sort à 3. Bon, il, a, il faut d'abord qu'il joue la créature à 6, mais... Euh, le sort à 3 qui génère des... Il n'arrive pas à tuer ma 4-1. Qui génère des sorts à chaque fois. Enfin, qui revient dans la main tout le temps. Ok, Doki. Euh, donc, partons euh... sur ça... Ça. Ça. Ça. Ok, Doki. Euh, il a plus de... What the fuck Il a plus de sort en main. Il a que décret en main. Mais c'est pour ça qu'il n'arrive pas à gérer mon bris sort. Bon, en vrai, on est en train de le tempo. hein. C'est assez bizarre, mais... Extrêmement bizarre. On fait quoi On fait rosser. On tape là. On va développer une créa On va armor up On va bourriner Bim bim On enlève le tourbillon océanique Ça c'est cool euh, Bah écoutez on a entraîne le tempo avec cette 4-5 Alors je pense que le match-up il est vraiment ingagnable Alors je peux concede Mais je vais me battre jusqu'au bout Parce que c'est un beau défi C'est un peu un défi à la con Mais c'est un beau défi Bon ça c'est quand même pas trop mal Je fais le trade et bim Bon je vais sûrement Il va sûrement défausser le Waouh il m'a volé une créa Attends ça ça vole quoi Ajoute une copie d'une carte du deck, donc il m'a volé une créa dans mon deck. Oh non, il a volé la Rokara! What the fuck? Ah, mais c'est honteux! Bon. Ah, c'est honteux d'avoir volé la Rokara. Ok, là il m'a énervé, donc je vais, je vais gagner maintenant. Allez, donne-moi ça. Allez, donne-moi pas ça. Allez, donne-moi ça. Oh, salut toi. Euh... recycler. Je vais jouer ce petit loup. Bim, et bim. Bon. Oh non, il m'a volé Rocara. On était tellement bien. On était bien. On, est en train, on était en train de gagner un match-up qui est ingagnable, qui est 0%. Théotard, le Duc, el okay. Bon. Je voler mon Léviathan. Léviathan, c'est vraiment une grosse carte. Bon, par contre, c'est risqué, hein, parce que là, je peux choper, je peux choper son Léviathan. C'est un poil risqué, mais... On va la jouer la Rokara, j'aime bien l'idée. Je tape dans la 4-4, je fais pouvoir dans la 2-2. Je trouve ça assez intéressant. Je continue à lui mettre des dégâts. Alors, les, les dégâts, ça peut quand même servir à partir du moment où on a le, le Galva, quoi. Le Galvangar. En vrai, Galvangar, on peut surprendre. Hein. C'est neuf quand même, hein. Bim <rire> Bim bim Ah mon dieu, pourquoi j'ai joué ce match Pourquoi je me suis lancé dans ce match J'aurais pu concede. Hein. Ah là là, c'est trop sick. Hein. Bon, après, le pouvoir, il va là-dedans. Le pouvoir il va là-dedans Ouais, ça va être compliqué à dos. On peut juste raser le bord. Hein. Si au tard Ça mange pas de pain Zirel, hein. On lui vole l'Axirel en vrai. Et on va lui donner un. Ah, il peut piocher. Euh... Il pioche, il perd pas à la fatigue. Non, on, va lui... on va lui redonner notre merde. Ou alors on vire baston. On va lui donner une baston. Ouais, je suis un gars cool, moi. Je crois que je vais piocher en vrai. Je pense que je peux pas gagner si. Je pense que je peux pas gagner si je la joue à la régulière. Ouais, on va faire ça. Euh, bon Astalor, euh, pas mal du tout. Astalor, c'est pas mal du tout. Xirella, est-ce que ça le va, ça va me rejouer des trucs Je pas, pas. En vrai, dans le spot. Oh waouh c'est cool en vrai. Est-ce que je veux piocher Je pense que je veux plutôt prendre de l'armure ici. Si je veux face. On veut que cette tar... Ah franchement c'est la Rocara qui me fait perdre. C'est con parce que sinon j'étais vraiment pas mal. J'étais dans un spot qui était to totalement ubuesque où, où on est censé... Enfin je pense qu'on a 1% de chance de gagner dans ce match. Mais le 1% il peut s'obtenir dans cette situation là Après là je pourrais concede euh... Je pourrais concede maintenant J'ai encore. Il est qu'à 30 hein. En vrai ça va assez vite hein. J'ai encore envie de rester un peu J'ai encore envie de rester un peu Je peux pas gagner à la fatigue Je, je reste mais c'est chaud Il est plus qu'à 26 hein. Il est plus qu'à 26. Ça c'est rigolo. On va faire un truc de ce style là. Bon on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Ouais parce que là il prend quand même pas mal de dégâts. Boum boum boum. Et vous voyez, il est plus qu'à 16. On a euh... Ouais, j'aime bien l'idée. Hein. J'aime bien l'idée. Bon répandeur de peste, c'est chiant d'avoir chopé ma 5-8, mais bon, c'est pas si grave. Il est plus qu'à 16. Il y a un board qui doit gérer, il va le gérer. Euh. Franchement, j'ai envie d'y croire. Ha, franchement, c'est con, mais voyez comment, comment se déroule cette game si on avait Rokara. La baston. Ouais, bon, on le savait qu'on lui donnait baston. Hein. Ok. Ouais, il est plus qu'à 20. Hein. Il est plus qu'à 20. Ça, en vrai, c'est pas mal, répandeur de peste. Parce que la Xirel, elle va. Ouais, elle va déclencher, elle va pas remettre des. Ah c'est pas mal ça ça c'est très strong Continuez à draw c'est important ça ça deux dégâts dans le visage ok on a un petit board on grignote on grignote on y croit on y croit on y croit hein. on y croit on a Gaïa qui fait un peu de dégâts au fond du paquet euh... c'est dommage de pas avoir de, de Ral d'agonie mais en même temps on n'a pas de Ral d'agonie dans le deck après Xirella avec le pouvoir on peut mettre 5 hein on peut mettre une fois 5, une fois 5 life Peut-être qu'il va falloir que j'irai là au prochain tour Bon là j'avais la possibilité de mettre du board quand même Même si je vous redonne 4 d'armure Ah là là il m'a volé Rocara, j'y crois pas <rire> J'y croirais jamais ça, j'y croirais jamais C'était la carte, c'est aléatoire, c'est pas comme s'il avait choisi C'est pas comme s'il y, avait... y avait un plateau comme ça de fromage Et il dit bah je vais prendre le camembert Le gars il a, il a comme ça piqué au hasard la boule noire Mais en fait c'est la boule blanche ici <rire> Ok ok, bon j'ai baston hein. Ah c'est une dinguerie hein Attends, mais c'est la mienne Il m'a volé, il m'a revolé ma rokara. Ça se fait pas ce qu'il fait Sérieux, ça se fait pas Moi, je peux pas gagner à la fatigue Non, j'ai trop pioché. Je vais faire la xyrel. Je vais faire la Xyrel ici Là je lui, je lui bute sa main Enfin une carte ah, faut, que, faut, faut que je parte Le blâme qui part Je pense que je peux pas gagner J'ai 3 trois, trois cartes de retard Il m'a volé trop de cartes En fait c'est vraiment c'est con hein, Mais c'est vraiment cette rokara. Je n'en démordrai pas Bah écoutez on va partir Mais on part comme un prince voilà, j'ai essayé de me battre. Alors, je sais pas si c'était intéressant ou pas. C'est quelque chose que je ne fais pas en général. C'est pour ça que je tourne parfois, pas tout le temps, mais parfois je tourne deux vidéos et après je garde celle qui est la plus intéressante. Et parfois, euh, je, je fais des autoconcides aussi sur des games qui qui me paraissent pas très intéressantes. Pas forcément des défaites pour le coup, mais même parfois des victoires qui sont trop rapides et qui ne montrent pas le deck. Alors, je fais pas de montage dans mes vidéos. Euh, Enfin, je ne cut pas les games. Mais en fait, voilà, je lance une série de games à la suite. Si elles me plaisent, je les garde. Si elles ne me plaisent pas, enfin des, des séries d'une heure à peu près. Euh, donc là, voilà, je, je, je, je vous dis ce, qui, ce que je ressens là, ici. Euh, on va garder le, la bannière. Donc, euh, j'ai l'impression que c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est important aussi de voir des matchups comme ça et de voir les possibilités. Parce que là, c'était vraiment, on a 1% et le 1%, on était dedans. Si nous vole pas au carage, je pense qu'on gagne la partie. Euh, et finalement voilà, derrière ça nous fait perdre En même temps c'est pas un match-up Qui est révélateur du tout de la méta Donc c'est un peu 15 minutes entre guillemets de perdu Mais 15 minutes qui sont agréables Donc vous voyez, bon je vais vous laisser Je pense que cette série de vidéos elle commence quand même plutôt pas mal Moi j'ai bien aimé en tout cas euh, Vous proposer cette vidéo, cette game plutôt euh, mais en même temps, bah voilà, on, on est sur un deck qui est anti-meta et on a joué contre le deck le moins présent de tout, de tout Hearthstone. Donc finalement, bon, c'est pas très très cohérent avec le fait de.. Enfin, de, typiquement, si vous jouez Garet Control et vous croisez deux prêts de contrôle à la suite. Je pense que vous pouvez considérer que vous êtes maudit Et il faut faire vraiment attention quand vous allez, quand vous allez dehors quoi. Restez chez vous Et, et, bunker et enfin, achetez un bunker Et restez dans ce bunker Parce qu'il va vous arriver des choses hein. Si vous jouez contre deux prêtres à la suite Enfin bref, voilà C'était à la fois intéressant, moi j'ai trouvé ça intéressant Et je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ont bien aimé ce match-up Parce que c'était assez rigolo Et c'était vraiment le match-up de l'impossible Qui, de, de facto et in fine Arrive à la défaite Oh waouh Bon ça par contre c'est le match-up de la facilité. Hein. <rire> Autant Tout à l'heure c'était le match-up de l'impossibilité. Là c'est le match-up de la facilité. Là par contre on peut le recycler la plaque lourde je pense. Ok bon parce qu'on a déjà targe en fait c'est pour ça. Si on n'a pas targe oui mais... Donc bon un match-up impossible un match-up facile. Euh... Bon c'est pas forcément plus méta un hein, druid aggro. Bon il y a un peu plus de druid aggro évidemment que de prêtre contrôle. Prêtre contrôle c'est vraiment... Oh oh voilà, ok. Je peux juste faire H ah, à toi De toute façon, il a... je pense qu'il a besoin de continuer à mettre des créas. Et s'il fait Cuisto, ouais, je pense que c'est un board où il va quand même mettre des créas. Il est un peu obligé, hein. c'est ça. Donc là, j'ai Targe, fracas, je tape. Et s'il si en met pas, bah en fait j'ai les rossés. On va piocher, on va armor up derrière. Tranquillement. Bon, voilà, bon, le match-up est fini déjà. Pour le coup. Bon, c'est. Et voilà, il y a des matchups qui sont impossibles. <rire> en vrai, c'est rigolo, Gary. Juste pour ça, c'est drôle, je trouve. Alors, faut être de bonne humeur, hein. de base. Hein. Si tu commences, si t'as déjà fait une session avec un autre deck et que ta session s'est mal passée et que t'es un peu à cran ou fatigué, quand t'es fatigué, tu t'y plus facilement, et que tu pars sur un guerrier et que tu commences à prendre un prêt de contrôle, t'es vraiment pas bien, quoi. Voilà, faut être. Faut être, quoi. Je pense qu'il va tout simplement partir, donc oui il y a des matchups qui sont impossibles, il y a des matchups qui sont <rire> imperdables, qui sont ingagnables, qui sont imperdables, théoriquement on peut toujours les perdre, et il y a des matchups qui qui sont techés, qui sont très très intéressants, favorables à vous, pour vous, contre les top decks de la méta, et ça c'est très intéressant. Ah bah je pense que là euh, Pasquet tu peux partir. Enfin je veux pas te commander hein. Je suis pas un gars comme ça mais je pense que là t'as zéro cartes en main, tu joues contre Gare gars et contrôle, euh, je pense que même si t'as 15 cartes en main tu peux pas gagner mais bon D'accord d'accord il ouais, reste ouais, très bien On du lance féroce devrait pouvoir se gérer Bon Commence pas mal hein Donc voilà, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi. De, et voilà, ça. Je sais pas si vous l'avez déjà dit ça, mais c'est pour ça que j'aime bien rester en diamant. Ouais, enfin, je l'ai déjà dit ça, mais. Euh, parce que justement, je joue contre des decks qui sont méta, des decks qui sont tryhard. Donc voilà. Je finis là-dessus parce que quand j'ai un truc dans la tête, je suis obligé de le dire, sinon euh, ça, me, ça me bloque. Chacun ses problèmes. <rire> euh, Est-ce qu'on garde H C'est pas mal H, hein. Même si elle peut avoir des boubous. Euh... Je vais dire. Donc, oui. Euh... Vous proposer un match-up qui n'existe pas, bah, ça me pose un peu problème. Mais vous proposer un match-up aussi polarisé et finalement aussi drôle. Hein, parce que c'est vraiment le match-up, c'est vraiment match-freeze contre guerrier contrôle. Hein. Franchement, c'est vraiment ça. Parce que est... on est sur une version guerrier qui a vraiment vocation à ne rien faire. C'est vraiment le deck guerrier de 2014. Mais même 2014, il regarde ce deck, il fait Putain, t'es plus contrôle que moi, mec. <rire> GG, eh, gg frérot. Non mais c'est vrai, on est, on est sur la version qui pion sa mort. Et c'est génial en vrai. En fait, ce qui est... C'est pas génial d'avoir cette liste, parce qu'en vrai, euh, Jean-Michel de, de Poitou, il peut monter un deck comme ça. Mais c'est que cette liste-là, elle soit top légende. Moi, je trouve ça... En fait, je trouve ça génial, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que les decks combo, il n'y a pas que les decks pétés dans la méta. On peut faire un deck nul, entre guillemets. Des cartes... enfin, le deck est pas nul, le deck est très fort, mais vous voyez, c'est que des cartes... <rire> Alors ça, ça contrôle, ça, ça contrôle, ça, ça contrôle, ça, ça contrôle, ça, ça contrôle, ça, ça contrôle. Voilà. J'ai un deck. Le temps est venu de notre Alors, le match-up est très compliqué. Le... Ouais. ouais, ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'on est bien en PV. Oh, je pioche. Je pense qu'on va piocher. Oh là, waouh. Alors ça je dis oui. Oh waouh, je dis oui ça aussi. On va prendre un peu d'armure. Bon, bon, bon, bon, bon. On a le fracas au prochain, heureusement. Parce que là il nous fallait fracas. En fait, c'était j'avais juste trade H. Enfin c'est même pas trade, c'était je casse le boubou avec ma créa H. En pré-shot. Mais bon le match-up est compliqué parce qu'il y a des boubou dans son deck. Après c'est un match où on peut gagner la fatigue. Conviction, ok. C'est pas très grave. Après c'est un peu embêtant de faire une AOE juste pour deux créas finalement. Après c'est pas un deck avec beaucoup de créatures hein. Donc je pense que là ils font se contenter de cette A.O.E En vrai si on peut lui choper un, Si on peut lui caler pardon, un brise sort perturbateur Ça peut être vraiment pas mal euh, Qu'est-ce qu'on peut choper comme sort bah, Les égalités, les trucs comme ça Oh croisé, waouh C'est cette version là d'accord Oh chiant ça oh, wow. D'accord D'accord C'est bah, très bien ça me le dire que... allez fallait me le dire, quoi. On a perdu, là. Ça, armor up. Non, mais là, on peut... C'est quoi cette sortie de babouin qui nous fait, lui Bon, en vrai, on a perdu. Le seul moyen de gagner, c'est faire menace. Non, mais là, on prend un million, non Menace, baston, un truc comme ça. On prend trop cher, non qu'il faut faire Rokara. ouais mais le truc c'est que il faut on gagne que sur enfin pas totalement en vrai je pense qu'on est obligé de Rokara. sinon déjà on est mort en fait waouh en fait c'est parce que il y a dans les decks euh... en fait silence dans la salle c'est joué mais le, le, ce deck là il a un peu disparu paladin pur même s'il est très très fort. Il y a un peu plus de paladin contrôle en ce moment. C'est pour ça que dans ma tête c'était paladin contrôle. C'est pour ça que j'ai fait le fracas mais... Ouais ouais, ouais hein. C'est fou hein. On va se battre hein. Vous le savez hein mais... Vous le savez, vous le savez, mais je pense que là c'est trop complexe. Hein. Le board qu'il nous a proposé, il est trop fort et on n'a pas de baston, c'est dommage. Hein. Après, le fracas, on est obligé de le jouer. Vous voyez, on prend 10 par tour euh, si on ne fait pas euh, fracas. Enfin, ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc, on était obligé de le faire. Mais là, on peut pas gagner. Euh, à moins qu'il ait légendaire qu'il est. C'est que des légendaires de board et qu'on top deck la baston. Vous voyez, c'est vraiment. Euh... Là, je ne pouvais pas menace parce que je mourrais sur l'attaque. En vrai, c'était assez fou. Hein. Ah là, là c'est fou cette game elle est folle Donc ouais le match up il est euh... Bon en vrai dans cette version là le match up est plutôt pour nous euh, Parce qu'on a un deck de contrôle Encore contre la pa le, le paladin parce qu'il n'y a pas cariel dans son deck Encore contre la version cariel ça peut être chaud mais contre cette version là on est à peu près devant Après voilà bon, il a des, des cartes qui sont fortes Il a des cartes de value euh, Il a des boubous divins Qui peuvent être chiants pour nous mais on est à... On est quand même un peu devant Ok bon bah en vrai sur baston on a gagné hein. En vrai sur Baston on va gagner. Ouais c'est vrai. Bon faut la top -decker, hein. D'ailleurs c'est peut-être un peu risqué de mettre les petites créatures. Ambassadeur. Bien sûr. C'est quoi Ça qui donnerait fracas. 7. marcherait pas. Je pense qu'il faut juste faire maîtrise et top decker Baston. Oh waouh! Wow. Je suis au je crois. Oh waouh waouh! wow, Wouah! Wow, wow. <rire> fuck encore la perdre je peux encore non mais j'ai le pouvoir je peux pas la perdre baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston baston oh mon dieu mon dieu t'es cocu Michel mon dieu J'en tremble en vrai. J'en <rire> tremble. C'est la première fois que je tremble en diamant 5. <rire> Normalement tu trembles quand t'es plutôt au top 20, top 30 quoi. Là je tremble en diamant <rire> en diam... <rire> en diamant, 5. Le gars, il... je pense que le gars il est choqué. Il est comme ça chez lui, il fait... Il est bloqué, il peut plus rien faire en fait. Il peut juste bouger le bras pour concede, mais il peut. <rire> Physiquement, il est bloqué. C'est comme ça. Ça va, Kevin <rire> Non, mais mec, pars hein Il faut partir maintenant, c'est bon. Je suis désolé, et puis voilà, ça fait partie du jeu aussi. Mais par contre, désinstalle pas le jeu. En vrai, cette gamme-là, c'est une gamme dans toute une vie, donc. C'est pas comme ça, Hearthstone, hein t'inquiète pas. Hein Reste, hein et mets un pouce bleu aussi hein, si tu regardes mes vidéos. Mon dieu, le gars il est traumatisé, j'ai traumatisé quelqu'un, merde. Mais en vrai c'est pas mon but, hein. j'essaye d'être quand même attentive au... et bienveillant, mais <rire> là en vrai j'ai pas pu. Hein. Combo. Le plaid de Dieu, c'est le plaid de Dieu. Il y avait la main de Dieu, Maradona, il y a le plaid de Dieu, il y a le plaid de, de Dieu, Fichou. Non mais, ça... je pourrais arrêter la vidéo là, mais ça ferait une petite vidéo de 30 minutes. Mais... <rire> non mais c'est ouf, c'est incroyable ça. Ça c'est le play de toute une vie. En vrai, je m'en souviendrai toute ma vie de ce play. Non mais sans blaguer, de toute ma vie je m'en souviendrai. Il n'y a pas... ça. <rire> Ouais. Hein, voilà On regarde menace Je pense que oui, quand même Bon ça peut être un vrai déca Essayons, Essayons de reprendre nos, nos esprits Il nous reste 30 minutes de vidéo Comme ça on fait une petite vidéo d'une heure euh... Essayons de reprendre nos esprits Donc ouais déca, déca bleu euh... Ça je pense qu'on peut le virer Vu qu'on a targe Donc déca bleu, déca rouge Bon, c'est 35 life en général, même si ça peut exister à 30. Et il y a des verts, j'ai croisé un peu en top 100 en Asie des verts. Oh non Oh, c'est un rouge, au moins on a l'info. Oh, c'est chiant rouge. Hein. Oh, what the fuck Je peux pas piocher 0 carte, quoi. Ah, ça se fait pas. Ah, si, c'est bon. <rire> j'ai gueulé avant. Ça se fait pas, monsieur le juge. Bon. Euh, c'est un DK rouge. Bah, écoutez, le match-up est un peu relou n'est pas imperdable, quoique... C'est un peu comme prêtre Alors c'est vraiment des decks qui sont moins forts contre aggro que nous. Par contre, qui sont meilleurs contre nous que nous. Parce que... Enfin, contre-contrôle, quand je dis nous. Parce que... Ouais. En fait, c'est des decks qui ont... Le, le Mogren. Non, on a vraiment zéro dégâts. Donc en fait, on peut essayer de le gagner à la fatigue. On, on peut essayer de le gagner à la fatigue, ce sera sûrement le play. Bon en vrai, ça va être un match-up rigolo, hein. je sais pas trop si vous aimez des match comme.. Enfin, en vrai c'est pas mal le revenant derrière. Enfin, S'il si Aline c'est cool, j'aurai plus tard. Donc ouais, c'est... En vrai on peut, on, peut, on peut se la tenter. En vrai les, les match-ups contre aggro ils sont faciles. Et ils sont pas si intéressants que ça, parce qu'en vrai ils jouent des créas, on fait une AOE, ils jouent des créas, on fait une AOE. Là ça va être un match-up où l'idée c'est quand même de mettre un petit peu de pression accessoirement. Genre quand, si jamais il arrive à la fatigue, faut pas qu'il soit à 50 PV. Ça c'est des trucs qui peuvent être un peu ch Ouais, non. Je dire un peu chiant pour lui, non. Il a asphyxié et il a l'autre sort. Non. Et ça prend pas une AOE le revenant. Oh, il va taper. Ah non, il va taper. Attendez, mort vivant ah ouais, il va taper pour euh, jouer à un autre Vizir Ah non, il se Ouais, je pense que c'est, ça peut clairement être un match-up qu'on gagne à la fatigue. On va, on va tout donner. Il y a moyen, franchement. Parce que le Mograine, il nous fait pas tant de dégâts que ça. Ça, c'est cool. en général euh, barrière ouais ça mange pas de pain hein. c'est 3 d'armure c'est une plaque lourde hein. enfin c'est 8 d'armure pour 3 c'est une plaque lourde le truc sachant que notre but c'est la fatigue on a plus de cartes que lui il a pas beaucoup de cartes qui sont menaçantes il a des cartes qui vont casser notre main mais en fait vraiment on s'en fout euh, la question c'est est-ce qu'on fait Théotard maintenant On peut lui donner des trucs genre targelé et tout qui sont vraiment pas des bonnes cartes je pense que Théotor c'est une carte qu'on peut jouer maintenant. Même s'il a beaucoup de cartes en main. Je pense qu'on va lui enlever le bran tout de suite. Comme ça c'est fait. Et on va lui donner... Euh... Bah il a pas d'armure. Il peut générer de l'armure. Pas bah, c'est alors. Il va gagner plus. Franchement j'ai... Non mais j'ai envie de garder mon heure parce qu'il peut jouer des créas. Ouais mais il en joue tellement peu. Il en joue tellement peu. Je pense qu'on va recycler cette plaque. Bon, je vais essayer de réfléchir à quoi pourrait nous servir le bran. Euh, pas grand chose. Euh, ah si, si, si, si. Il est au fond du deck, hein Il est où Failin avec Phailin, Failin c'est un cri de guerre Franchement, avec Phailin, c'est intéressant. Ouais, j'aime bien Phailin. Sombre transformation. Très bien, très bien. On va recycler ça. On ouais, va juste optimiser l'armure, jouer des trucs Pour le moment ouais, L'idée c'est qu'il faut quand même Essayer de garder les anti-bêtes sur euh... Après Ouais c'est Ça pose un peu problème le fait qu'il puisse Faire recousu et casser euh, une carte de la main bon, Heureusement qu'on pioche Bon, heureusement qu'on pioche avec notre arme, c'est plutôt cool. On peut se permettre de piocher, on a quand même pas mal d'avance. En fait, il suffit, dans ces matchups comme ça, même 3 cartes d'avance, c'est énorme. Parce que quand on va commencer à prendre des 10 et que l'adversaire commencera à prendre des 13-14, ça sera pas la même limonade. Enfin, ce sera plus même. Remplis votre plateau de. Ouais, bon, on a des baston. Hein. Moi qui ai trop de ral d'agonie, je pense pas. Ça, c'est un ral d'agonie, ça met une potion à la main. Ouais, bon. juste baston a priori. Bon, créé par Vorian, hein, c'est un peu chiant. Ça, c'est des cartes qui peuvent être chiantes pour nous. Des cartes de value comme ça. C'est drôle. Bon. Il va overdraw. Oh non L'overdraw, elle est importante. Hein, parce que franchement, tu lui overdraw une Mograine, tu lui overdraw un recousu. C'est ces deux cartes clés dans le matchup, selon moi. C'est des cartes qui servent à rien à part dans des matchups comme ça. Je pense qu'il avait peur de l'objection. Il aurait peut-être dû attaquer avant. Bah quoique après il joue sa 3-4 parce qu'il sait qu'on joue pas de créa. Là, ça alors peut être chiant mais on est quand même très très haut en PV. Je pense qu'on va balancer un Drake. Ah, intéressant. Tron recycle. A priori je vais faire Drake. Plus... Ressort. On enlève un puits de soleil. Puits de soleil, c'est une très bonne carte à enlever. C'est une carte qui génère beaucoup beaucoup de value. Euh, je connais sa version. Je crois que le puits de soleil... Ouais. J'ai je, je, joué d'ailleurs cette version-là qui est très très bonne. Ah, le fameux recousu. Bon, ça va. Tu pas enlevé le truc du siècle. Il m'a laissé mon bran. La Rocara là-dedans. On peut hein. Bon, on a 6 cartes d'avance. C'est plutôt cool. Bon là il y a un peu deux écoles. Hein. Il y a ceux qui regardent parce qu'ils m'aiment bien et ils veulent me faire plaisir. <rire> ils sont en train de se dire mais pourquoi je regarde cette game moi <rire> euh... Je pense qu'on va juste faire revenant dans la. Après c'est 5 dégâts. On va Rokara, tranquillement Je pense que ça ne sert plus à rien de stacker de l'armure Il nous reste baston Il nous reste euh, revenant Il reste de la pioche Ah, c'est pas mal Pas mal du tout Pas mal aussi hein. Bon On a géré, on a géré Rukuzu à Stellor Donc on a géré deux grosses cartes Et on est toujours à 42 C'est important encore une fois on vise un peu la fatigue hein. Le Mograine Bon le Mograine c'est 3 par tour c'est un peu chiant Très chiant Ouais, le Mogren c'est très chiant. Irrésistible. En vrai on va sûrement Branastalor. Ça c'est quand même intéressant hein, Branastalor. Ah j'ai envie de développer le Bran maintenant Quoique Je sais pas si c'est très bien mais en même temps L'autre ouais j'aime bien Je pense que c'est quand même important Ça fait de l'armure c'est une carte qui met quand même pas mal de dégâts à distance C'est paratonnerre les, les grosses cartes quand même je les, ai, je les ai butées. en voyez il a plus que 4 cartes hein. Ça pourrait presque jouer à la value Je pense pas trop mais quand même On va piocher. Ah. On peut faire un sort. je pense qu'on va plutôt faire Astalor. Quoique, enfin on ne jamais en deux fois. Ah, ça prend une arme. Remarque si je fais Astalor, ah, c'est un peu plus safe parce que je pense que l'arme va aller dans Astalor et derrière il aura peut-être plus de, de difficulté à tuer mon sort. Soyons pas pressés, en vrai c'est un peu bête de se dire on va jouer à la fatigue et là d'un coup on se presse alors qu'on va juste enlever une carte et il va faire 7-1 dans machin et que très souvent il va juste faire euh, rien du tout, pas grand chose. Bon, il a des Ao dans sa main, on le sait hein. On va juste faire un Astalor, bim et bim. Hein. Là, il est obligé de faire son AOE, même sur 3 créas qui ont généré de la value. Sinon, il meurt derrière. D'ailleurs, il est même obligé d'attaquer avec son arme, je crois. Sinon, il est mort. Enfin, ça dépend qu'elle AOE il fait. Mais par exemple, il va faire l'AOE qui met 1-1-1-1. Et le problème, c'est que j'ai Astalor qui met. Ah non, ça met que 16. Ça fait 21, ça fait 23. Ouais, ça fait 23. Oh bah finalement on va gagner avec les Astalors, on va gagner avec le Théotard qui nous a donné... Non le Bran, Théotard qui nous a donné Bran, Bran qui nous a donné deux Astalors. On a bien géré son recousu qui a évité notre, de tuer notre Bran. Et, mais je pense qu'à la fatigue on aurait pu gagner. Autant qu'on te prête il y a trop de value, vous voyez il y a ce fameux... Enfin il y a trop de choses qu'on prête, c'est infaisable. Autant là il y a quand même... ça ressemble plus à guerrier. Pour moi ça c'est un guerrier New Generation quoi. Avec la sang. Euh, Est-ce qu'on perd turbateur maintenant En vrai, on setup hein. En vrai, j'aime bien ce play. hein. Franchement, on setup l'étal. Hein. Il est à 10, euh, c'est compliqué. Faut il faut qu'il gagne des PV. Faut il faut qu'il détruit le board. Je pense c'est le play là. Je vois pas trop l'intérêt de faire Brissor maintenant. Là j'ai quand même une belle chance de gagner. Et au pire, il est obligé de faire des plays ultra défensifs. Et quand tu fais des plays ultra défensifs, en général, tu perds un peu en value. Ben en fait c'est l'idée de, si t'as 4 cartes en main ou si t'en as 10, t'auras souvent une meilleure solution avec 10 qu'avec 4. Donc parfois avec 4, tu vas être obligé de balancer l'anti-bet qui va pas trop dans le spot, mais t'as que lui. Alors que quand t'en as 10, t'as le choix de tes anti-bet, voyez, c'est ça l'idée. Bah écoutez, on a gagné. Hein. On n'a pas gagné à la fatigue. Hein. Il lui restait 7 cartes. Nous, 11. Donc, on aurait, je pense, quand même gagné à la fatigue. Euh, parce que vraiment, on a détruit son bran et c'était important. Après, vous voyez, on est à 28. Donc, le mot grain, il n'est pas si problématique de ça. Mais si jamais il arrive à être bien à la fatigue, nous, et qu'on arrive à la prendre aussi. Bon, c'est des matchups qui sont infâmes. J'en refais un, mais... Ah, il était important, ce match-up, parce que... match-up, il est important. C'est important de gagner comme ça parce qu'en fait on a tellement un win rate qui est bon contre les agros que si jamais on arrive En fait si on arrive de temps en temps à gagner contre les matchups qui sont très compliqués bah en fait ça augmente considérablement notre win rate Même si c'est des matchups qui sont rares il faut quand même en gagner parfois Alors on n'est pas obligé d'en gagner beaucoup Parce que, euh... ah voleur, on va garder fracas On va garder fracas contre voleur Ah non mais c'est pas voleur, ah non c'est voleur, c'est un vrai voleur Donc c'est voleur euh, bingo Ah non mais bizarre de jouer voleur Attendez, mais c'est trop bizarre. Pourquoi c'est un voleur Normalement, il est caché. C'est un fiefé, waouh. D'ailleurs, il n'y a pas Gnoll. En vrai, Gnoll, c'est une carte qui est un peu chiante pour nous. Je ne peux pas recycler plaques vu que j'ai euh, fracas. Bon, normalement, Bannière, c'est toujours une très bonne carte contre voleur. Il y a quand même. Oh, c'est un bingo, ok, intéressant. Donc, il se cache pas, lui. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah il a déviant Ok bah c'est bien en plus On prend l'information Un petit peu de ce qu'il peut avoir Pour parler Wow okay. euh, C'est intéressant Bon pour deux on a pioché deux Et en plus on a vu Les cartes de son deck Ce qui, qui est quand même Très très important Peut-être c'est un deck pirate Genre un, un voleur pirate bon, Après il joue bingo donc. Oh waouh. C'est dur à buter ça. On ouais, va piocher, hein. On va tranquillement piocher. Lui, il a pioché avec ça, son truc, nous, on pioche avec notre truc. Bon. Euh, c'est pas un pirate ça, c'est un mort vivant, à quel sens on... un apothicaire, à... infâme de surcroît, à quel sens on va se faire manger là bon, on dépend pas mal de ses bingo. c'est intéressant comme matchup, c'est un peu comme un deck contrôle sauf qu'à un moment il s'épuise quand même C'est un deck qui agresse mais enfin deck contrôle dans le sens où il fait de la value <rire> ouais ouais j'aurais pu, pu peut-être tourner autour là-dessus de là ça. Bon, il va être pas mal ce brissor. En espérant juste qu'il me mette pas de bord maintenant. Ma main est pas spécialement bon c'est une main riche mais il n'y a pas forcément de réponse. Ah c'est alors c'est C'est un peu chiant à hein, alors en vrai. Je crois que je vais plutôt faire ça. Une toute pioche. Ah non, on a trop de cartes en main. Merde, on a trop de cartes en main. que j'accepte l'overdraw euh, je crois que oui ah, zut. my bad my bad désolé euh, petite erreur de concentration ou alors on fait plaque et on dit à toi oh c'est un peu con con mais alors, je, je, tant pis j'ai fait une erreur mais je vais pas en faire deux entre guillemets euh, en acceptant une overdraw dans ce spot Ah, c'est pas évident. Je crois que je vais recycler, hein. en vrai. Je... Ça vide un peu la mimine. Hein. Ça bloque ça. Bon. Les 3-9, c'est pas les cartes les plus menaçantes une carte de guerrier ça Généré par Fiffé Forban il avait un peu de chance hein. On peut garder les fracas mais je pense qu'on va le faire maintenant Quoique, quoique, ah bah y a pas beaucoup de créatures. Menace Je crois qu'on va faire la menace Revenant, c'est pas mal On est vraiment pas pressé hein. Même si là on se prend une petite tartine Mais Je pense qu'on n'est pas trop pressé La question c'est va-t-il mettre du board Va-t-il rester en statu quo Il peut rester en statu quo Ce serait bien joué de sa part Comme ça on va le voir tout de suite si c'est un bon joueur ou pas après, il faut quand même peut-être qu'il mette un peu de choses, mais la question, c'est est-ce qu'il va mettre beaucoup de trucs ou pas. Ok. Bon, le plan de jeu, c'est souvent quand même de gagner la fatigue, mais dans tous les matchups, hein. Un peu un serviteur. Ouais, oh, ça va il a pas trop mis de board. On va Rokara maintenant. Et faire fracas. Ça nous permet de détruire le board. Ça nous permet de stack. Ça c'est quand même souvent 4 d'armure. Enfin ça peut être 4 d'armure. Donc je pense c'est plus intéressant que le 2. Euh... Je, voilà j'ai accepté d'être à 16 J'aurais pu ne pas être à 16 Et pas prendre les dégâts qu'il m'a rentrés. J'ai considéré que c'était pas très très grave Et que je pouvais lui grignoter un peu de value C'est quand même notre plan de jeu hein. C'est d'arriver à le laisser un peu venir vers nous de temps en temps Hydrolo donc. Bon on a un deuxième fracas qui est cool Ouais Là, ton armor avant... Je pense qu'on va jouer le petit euh, briseur Perturbateur qui est assez cool ici je pense. Je ne ce qu'on va pouvoir choper... Euh, au défenseur des arcanes c'est une sacrée carte. ça. C'est une sacrée carte. Ça aurait été vraiment chiant parce que ça nous aurait obligé à, à envoyer nos cartes dedans. à... Ouais, c'est une sacrée carte ça c'est typiquement le genre de carte qui est, qui est forte contre guerrier hein. Les cartes un petit peu lourdes comme ça Pour une carte ça prend une à deux ressources chez l'adversaire et c'est ce qu'il veut quoi En général nous nos cartes c'est plutôt l'inverse Avec une carte on arrive à gérer deux chez l'adversaire Ok Ouais c'est bien d'avoir viré ça franchement ça a fait le taf hein. Ça a pris un anti derrière On stocke de contrebande. Le premier Plein de créa. On ouais, va pas tant que ça en vrai Un peu baston, un peu risqué. Je qu'on va juste faire ça et ça. Non, on va juste faire ça, ça me paraît pas mal. Euh, mine de rien, je suis quand même à 40. J'ai un petit board. J'aime l'idée. J'espère qu'il a plus de potions qui détruit un serviteur. Parce qu'en vrai, j'ai quand même pas mal de points de vie en face. Il y a 13. Enfin, j'ai 13 points de vie, donc faut quand même aller les chercher. Ok. J'ai mon Astalor qui va. Ouais, c'est pas mal ça. <rire> ça sert à rien, malgré. Okay. Ouais, je pense qu'on peut installer ici. Ça me paraît pas mal. Juste ça détruit le board. De toute façon, on bah, va... Quoique, quoi que. En vrai, pas forcément. 21, 13. On est encore bien en PV. C'est dommage, j'arrive pas à stacker ça. Je crois que je vais fail in. Et menace. Ça me paraît intéressant. Ou alors bannière derrière. En vrai bannière euh, non, je pense qu'on va menacer quand même. On va mettre euh, Gaias, c'est pas mal quand même comme carte. On va juste choper lui. Et dire à toi. Je pense qu'on n'est pas pressé. Personne n'est à votre hausse. On ça grignote un peu, mais on est bien en termes de PV. Il y a cette 4-5 qu'il faut gérer. La tectonique, ça devrait détruire le board. Et ça peut nous permettre aussi de rentrer le pouvoir héroïque, ce qui va être cool. On va récupérer les 4 avec. Bon, pour le moment, ça va. Le crémage, ou... ça c'est très très chiant. Ça c'est très très, très très très très très chiant. C'est probablement le plus chiant dans le match-up. Ah, dans tous les matchs, en vrai. Ouais, très très relou. Je peux faire. Je peux voir si c'est un contresort. sort Ha également gardé. Je pense que c'est un, une objection, mais je suis obligé de la, de la casser, non Ou pas Pas en vrai, hein. Ok, ou pas. Ouais. Je vais recycler, je crois. Écoutez, euh, pour le moment, nous ça nous va. Hein. C'est une carte de moins chaque tour chez l'adversaire. Et accessoirement, là on a le pouvoir qui rentre là-dedans. Finalement, on est plus en PV que tout à l'heure. On est plus en PV que tout à l'heure. Il n'a pas de board. On sait que c'est objection. Ça me paraît un peu, un peu risqué de m'empaler dedans. La thèse qui saute. Waouh, pas mal ça. Bah, il y a eu des erreurs, pas vraiment. Ouais, voilà, objection, on le sait. Ça c'est intéressant. Donc voilà, au bon, moins on est sûr, même si je le, je... Bon, je le savais, mais... Ok, donc la baston est intéressante ici. Ok, donc on a déjà détruit deux boards chez l'adversaire. Oh wow Je pense qu'on va le détruire ça Je pense qu'on va le détruire Bon nous sommes à 20 Donc nous sommes pas très très haut en point de vie Faut faire attention C'est chiant cette petite arme qui grignote mine de rien Nous sommes à 20 Les Tassarianes c'est infâme Euh Ok On peut voir ou pas ah oui. Ah oh, c'est chiant ça. On n'est pas bien là. Hein. Alkias. Oh, on n'est pas bien là. J'ai oublié qu'il y avait ça. Ouais. Je pense qu'on est mort. Hein. Je pense qu'on est mort. avec objection. Ah non mais c'est une inob... gaffe. Ah ouais mais non mais... Ah si si ça marche. Ah non j'aurais pas les manas. Ah, je suis mort hein. Rien à dire. Même si on a objection. Non. Ouais. Y a rien à dire c'est... C'est compliqué. Peut-être qu'on a pas assez pioché. Peut-être que j'aurais dû un petit peu plus piocher. Alors est-ce que j'avais les possibilités de plus piocher C'est compliqué mais euh, ouais, c'est un match-up qui est pas évident. d'envoyer on s'est fait. Je pense que c'est vraiment la pieuvre. La pieuvre avec cette arme-là. Enfin, cette 3-9. Cette avec, cette, avec cette arme qui grignote, qui grignote. Les Tassarianes, c'est infâme. En fait, il n'y avait pas juste de créatures brutes. C'était vraiment des créatures qui généraient des choses. Bon, il a eu de la chance. Hein. Je pense que c'est vraiment le fiefé qui. Bon, après, c'est des match-up comme ça hein, sur un fil. Je pense qu'on est vraiment. Si on joue bien. On est à 50-50 et après, c'est la RNG. Soit elle est bonne chez mon adversaire et il gagne, soit elle est standard et il perd. Et là, elle était un peu bonne. Le fiefé encore, les patrouilles de reconnaissance qui donnent la 3-9, bon, ça me paraît assez standard. C'est plutôt une bonne carte, mais ça me paraît standard. Par contre, le fiefé qui donne une carte aussi importante, qui se ramène derrière avec les Tassarian qui mettent 4, euh, 4 dégâts en tout... Voilà, c'était ça, il y avait trop de grignotage en fait, tout simplement. Euh... Ouais, Parce que Hydrolodon, c'est gérable, vous voyez, ces cartes-là, elles sont gérables finalement assez facilement. Mais euh, le reste, c'était ça, c'était tous les trucs qui ont des effets vraiment relous. Ah, dommage, dommage, un peu de frustration, mais bon, on a fait quand même une belle vidéo, j'espère que vous avez apprécié, des belles games. Voilà, c'est vraiment un deck qui est, je le trouve génial, il est fort. Alors, il, il nécessite beaucoup, beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique et aussi... Et il ne faut pas l'oublier, une méta qui lui est favorable. Voilà. Si vous êtes dans une méta un peu bâtarde avec des décas rouges, avec des prêtres comme là, et, et peut-être un peu trop de voleurs bingo, bon, ce n'est pas très agréable. Si vous jouez contre beaucoup d'Ilidan et beaucoup de voleurs miracle, pour le coup, vous allez être un peu, plus, euh, un, un peu mieux avec, euh, avec ce deck. Donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire de méta. Essayez de bien jauger la méta, et en fonction, vous sortez ou non votre guerrier contrôle, si vous aimez ça, évidemment. Sur ce, merci à tous, et je vous dis euh, bah merci, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde! Thank you.